Bonsoir à tous, mon nom est Nancy Rochon de Québec Intégrité. Dernièrement, j'ai traduit une vidéo vraiment grossièrement du docteur Chris Martinson, un pathologiste américain qui anime avec ses collègues une chaîne de YouTube qui se nomme Peak Prosperity qu'on voit juste ici. La vidéo que j'ai traduite vraiment grossièrement, c'est could this, «Could this mysterious cloth be the cause of death? » Euh, C'était euh, une vidéo qui revenait finalement sur l'expérience et les témoignages des embaumeurs euh, dans un documentaire euh, qui a fait l'objet de plusieurs... Euh, qui a couru Internet. Euh, particulièrement promu là, par euh, Peter Stew euh, On ne peut pas le nommer, il ne pas avoir de problème. Là, déjà qu'on euh, s'est fait censurer seulement d'en avoir parlé. Euh, ici, euh, si j'ai traduit cette vidéo-là euh, du docteur du pathologiste Chris Mortlinson, euh, c'est que je l'ai trouvée particulièrement pertinente et importante. D'abord, euh, je vous recommande vivement de l'écouter. Ce n'est pas ma traduction parce que malheureusement, il y en a rarement. Et pourtant, c'est une personne extrêmement crédible, un, un très grand professionnel. Euh, Lorsqu'il a fait euh, cette vidéo-là, il a mentionné des choses que j'ignorais et que je pense que la plupart des gens ignorent aussi. Et euh, comme ces recherches sont toujours très bien réalisées, euh, j'ai décidé de revenir là-dessus parce que j'ai l'impression que les gens n'ont pas compris l'importance de cette vidéo-là. D'abord, euh, au début de sa vidéo, il commence par nous expliquer c'est quoi la différence entre un caillot qui se forme post-mortem, c'est-à-dire après la mort, et un caillot qui se forme pré-mortem, avant la mort. Et euh, il, il fait la démonstration, d'ailleurs il en a vu beaucoup dans sa carrière, des caillots qui sont post-mortem sont des caillots qui sont friables, c'est-à-dire qui se brisent facilement. Et euh, il, il affirme que ce n'est pas d'ailleurs ce qu'il a pu constater de ce qu'on retrouve ou les, de ce qui est présenté euh, dans le documentaire euh, de Peter Stew qui se donne l'idée il dit que euh, ce qu'on y retrouve et les témoignages qu'on entend, euh, c'est plus des, des morceaux caoutchouteux, euh, difficilement friables, assez solides et qui euh, se ramènent facilement avec une pince ou quoi que ce soit. Il reprend même un extrait pour le montrer. Euh, suite à ça il y a euh, défait la thèse des euh, fact checkers euh, en expliquant entre autres le manque de professionnalisme des gens qui sont engagés pour effectuer euh, ce travail là d'ailleurs euh, il, il présente une des journalistes qui a commenté euh, et qui a permis de, de fact checker comme faux euh, le documentaire. Et cette journaliste-là n'a évidemment aucune formation en médecine et encore moins euh, en, euh, en, euh, en médecine légale. Et cette personne-là euh, est journaliste finalement seulement en politique. Fait que, passant euh, toute cette partie-là, qui est une partie un peu plus euh, d'introduction, on arrive au vif du sujet dans la vidéo où il présente euh, les... Euh, euh, le, le, le, ce qui est observé. Il explique entre autres qu'on ne peut pas euh, culpabiliser euh, les, les embaumeurs pour avoir observé des anomalies. Ces anomalies-là, euh, les embaumeurs les observent à la grandeur du monde. On les voit juste ici en arrière-plan. Mais qui dit qu'on ne peut pas non plus leur demander des, des médecins pour dire que ce n'est pas normal ce qu'ils observent. Ça aussi, ça n'a aucun sens. fait que... Il en fait part aussi, puis euh, je trouve que c'est très logique ce qu'il explique et c'est très intéressant. Où j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, c'est que j'ignorais que ces formations euh, qui sont irrégulières, qui n'ont pas non plus la forme des vaisseaux sanguins et tout, avaient déjà été analysées et qu'il y a déjà eu des papiers de publier là-dessus, c'est-à-dire des euh, articles scientifiques revus par les pairs. Et ça, depuis août euh, 2021. Et ces papiers-là, il est présent et euh, c'est ça qui est, euh, qui est quand même assez percutant. Euh, entre autres, euh, euh, ceux-ci, les travaux entre autres euh, d'Etheresia Ether Praetorius euh, dans une université américaine, si je ne me trompe pas, c'est euh, cardiovasculaire vasculaire diabétol -diab -diab euh, J'essaie de retrouver dans quelle l'université qu'elle avait travaillé, mais il l'a mentionné. Je ne sais pas si c'est à Princeton, mais en tout cas, c'est une université qui est connue. Et euh, elle et son équipe ont fait l'analyse de ces cailloux-là euh, il y a déjà longtemps, euh, plus d'un an en fait. Et euh, ils ont révélé que ces caillots là étaient composés de ce qu'on appelle de l'amyloïde. Euh, c'est une fibrine d'amyloïde en fait qui se... Qui se euh, s'associer ensemble pour former les structures qu euh, qui seraient trouvées dans les vaisseaux sanguins des gens qui ont eu le COVID long ou qui ont eu des séquelles importantes post-COVID. Ces structures-là euh, qui se forment dans le sang, ils les ont analysées et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on sait c'est quoi. fait que c'est vraiment, et il l'explique très bien dans, dans sa vidéo, c'est vraiment de l'amyloïde. Et l'amyloïde est une protéine qui est, qui est loin d'être saine pour le corps. C'est quelque chose qui engendre l'Alzheimer et un paquet d'autres maladies dégénératives. Euh, bon. Euh, il y a aussi parlé d'un blog d'un médecin en médecine légale, c'est-à-dire euh, euh, ceux qui ont la permission d'exercer de, des autopsies, qui parle aussi de ces mystérieux, euh, euh, de ces mystérieux euh, caillots sanguins. Euh, Puis, euh, il a donné le site qu'on peut aussi aller euh, traduire ou lire l'article qui est fort intéressant. Fait qu'il euh, a donné aussi ça comme information. Donc, ce n'est pas des choses qui n'ont pas été observées là, par le personnel médical ou des chercheurs. Ça a déjà été observé. Fait que ça, c'était très important euh, de le mentionner. Il a aussi fourni euh, un autre article de Portland Press euh, dans lequel il y avait aussi été Résia Pretorius, mais maintenant, c'est Douglas Beckel. Euh, qui est le principal auteur, euh, qui ont euh, réeffectué des, des recherches et qui ont aussi identifié encore plus euh, les, euh, la formation finalement des protéines d'amyloïdes, euh, les structures d'amyloïdes dans les veines euh, des patients qui vivent des. Euh, euh, des, euh, le COVID long, en fait, des séquences très importantes. Nous, en tant que parti politique, on est pour la recherche et le développement, pour aider les gens qui ont été victimes, soit euh, des séquelles euh, de cette maladie, ou bien euh, des vaccins, euh, à pouvoir retrouver la santé. C'est dans cet esprit-là qu'on euh, on insiste sur le fait qu'il y a des voies de recherche qui sont importantes, et qui malheureusement sont peu explorés. Chris Martenson euh, précise aussi qu'il existe une étrange euh, coïncidence. D'ailleurs, il dit que ça fait beaucoup de coïncidences. Entre autres, euh, euh, il fait, on peut faire référence au fait que pendant longtemps, on a dit que c'était une fausse nouvelle que euh, le, le, le virus était euh, d'origine euh, humaine, donc il avait été construit par des gains de fonction. Maintenant, je pense que la thèse n'est plus une théorie complotiste, elle est acceptée de tous. Euh, ici, dans le vidéo que j'ai tenté de traduire grosso modo, euh, ce que Chris Martinson souligne comme fait intéressant, c'est que dans plusieurs endroits de la spike protéine, la protéine principale qui euh, donne la maladie du COVID, on retrouve des chaînes euh, animées. Euh, qui sont les mêmes en fait, euh, qui, constituent, qui permettent de constituer l'amyloïde. c'est des petits bouts de chaîne ici qu'on voit ici. C'est dans cette partie du spike qu'on retrouve les mêmes chaînes animées euh, qu'on retrouve dans l'amyloïde. Il se dit est-ce que c'est une coïncidence Il y a de quoi se poser des questions. Parce qu Effectivement, ça fait beaucoup de coïncidences. Où je veux vous amener, c'est que si les structures qu'on retrouve dans le sang sont composées d'améloïdes, ce qui semble être, euh, avoir été analysé, il semblerait que ça soit un fait, à moins qu'il y ait d'autres études qui proposent d'autres solutions ou d'autres composés chimiques. Ici, on a une voie de recherche très intéressante. Et cette voie de recherche-là nous amène à penser à ce qu'il y aurait des éléments, des médicaments qui permettraient de résoudre le problème de prolifération de la méloïde, comme on l'a vu, euh, depuis les 16 derniers mois. Euh, quand je dis les 16 derniers mois, c'est que ces structures-là n'apparaissaient pas dans le sang euh, de façon aussi fréquente, selon les observateurs, euh, avant les deux dernières années. Et maintenant, elles, sont, euh, euh, elles font partie du quotidien des embaumeurs. Euh, on sait aussi qu'il y a eu très peu d'autopsies qui ont été demandées. D'ailleurs, euh, la plupart ont été interdits pendant la période euh, du COVID là, importante, là, où il y avait une transmission qui était parfaitement contrôlée. Et euh, malheureusement, euh, c'est à ce moment-là justement où il y a peut-être manqué de données scientifiques pour nous permettre de nous éclairer sur ces sujets-là. Euh, L'amyloïde, euh, je voudrais vous en parler longuement, vous ferez des recherches, mais vous allez voir que c'est une protéine assez méchante dans notre corps. C'est vraiment pas quelque chose qu'on souhaite avoir en grande quantité. Et il semblerait que les personnes qui ont des, des syndromes de mort subite en meurent avec une quantité assez importante, si on se fie au témoignage, encore une fois, euh, qu'on entende des embaumeurs. Fait que lui, il prend ça très au sérieux et il présentait des articles euh, qui allait dans le sens où c'est ce euh, euh, avéré. Là. Suite à ça, euh, il suffit de faire une courte recherche sur Internet pour trouver des éléments très intéressants sur la question de l'amyloïde. Je le sais que Luc Montagnier avait parlé de la possibilité euh, de soigner des gens qui avaient le COVID, le COVID long ou euh, des vaccinations finalement qui auraient mal tourné. Parce que même Chris Martinson en parle, il dit qu'il trouve ça quand même étrange qu'on vaccine autant avec des chaînes de protéines qui appartiennent et qui sont même identiques à celles de la d'origine. Euh, la protéine Spike étant euh, celle qui cause la maladie du COVID. Fait que là, ils se demandent est-ce qu'on n'est pas en train de proliférer finalement les mêmes composés chimiques qui permettent de reconstruire ou d'alimenter finalement ces problèmes-là physiques au niveau de la composition de, de chaînes d'amyloïdes, fibrines bloquantes dans les, les, les, les euh, vaisseaux sanguins, y compris les capillaires. Fait que, si on en fait euh, au niveau d'Internet, il y a quand même des avenues assez intéressantes au niveau de la recherche et du développement. Et entre autres, on pourrait parler ici euh, de des la, la, ultrasons qui permettent de les détruire. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos qui courent sur Internet où on dit. « Ah, oh, la 5G, c'est pour anéantir. » Il n'y a pas, dans les ondes, il y, a, il y a des ondes qui sont bénéfiques pour le corps. Puis parmi ceux-là, il y a les ultrasons qui, dans certaines situations, peuvent détruire carrément des chaînes de protéines toxiques pour le corps et même des, euh, des gras. Et euh, parmi les, ultra, les ultrasons, il y a ceux qui permettent la cavitation, qu'on appelle, c'est justement ceux qui brisent les euh, des chaînes de gras. Et euh, cette, euh, cette technologie-là, permettrait, selon certains chercheurs, entre autres cette recherche-là ici, euh, d'Isashi Okumawa, euh, d'éliminer euh, certaines fibrines d'amyloïdes. Ça pourrait être une voie de solution, on pourrait faire des recherches dans ce sens-là. Puis, euh, au niveau euh, euh, technologique, il y, y a des choses qui sont tout à fait disponibles, <rire> malheureusement, sur Internet. Ici, je n'ai pas la, la, la photo, mais il y a des appareils comme ça, de, portables de haute fréquence qui correspondent justement à des appareils d'autres fréquence qui sont disponibles euh, et euh, qui sont des, des, des appareils, ironiquement, que Tesla a inventés parce que ça vient de, de la science de Tesla. Euh, C'est lui qui se soignait spécifiquement avec ça, c'est-à-dire les, euh, les hautes fréquences, euh, il les utilisait fréquemment pour lui-même. Puis euh, à, à l'époque, <rire> les gens euh, en achetaient couramment, c'était vendu parmi les gens qui utilisaient la médecine naturelle. Aujourd'hui, ça a peut-être un peu disparu dans les mœurs. Ensuite, il y a d'autres voies de recherche intéressantes euh, qui seraient celles du C60. Le C60, qui est une molécule mal comprise, peut-être ignorée de tous, et pourtant qui fait l'objet euh, d'un grand intérêt scientifique. Cette molécule-là, c'est euh, une. On l'appelle aussi euh, flurène on l'appelle aussi euh, boule euh, qui. Oh, me semble. Pour faire référence à la structure euh, qu'on retrouve à Montréal, le nom m'échappe. Mais euh, c'est le C60, en fait, c'est 60 atomes de carbone alignés ensemble en boule. Puis vous remarquerez que cette petite boule-là euh, ressemble beaucoup à la fleur de vie. <rire> Moi, je trouve. En tout cas, je la trouve super jolie. Euh, je, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui sont montés contre la nanotechnologie, mais ça ici, c'en est une qui est bénéfique pour le corps humain. Euh, Jusqu'à maintenant, les recherches démontrent euh, énormément de bienfaits. Euh, on dit qu'elle est euh, 150 fois plus puissante au niveau antioxydant que la vitamine C. On dit d'elle aussi qu'elle protège contre un paquet de maladies de dégénérescence. On dit d'elle aussi qu'elle euh, permet euh, de... Euh, soigner euh, certains virus, comme le virus de la grippe. qu'il y a quand même beaucoup de recherches, je vous ferai euh, l'état des lieux, si vous voulez, sur Internet, mais c'est vraiment euh, une molécule avec des propriétés absolument incroyables. Cette molécule-là n'a rien à voir non plus avec l'oxyde de graphène, qui est un système qui est plat et euh, tranchant, et pas du tout en boule. Fait que. Et il euh, y a une affaire aussi que j'ai vu passer sur Internet où on disait de prendre du C60 naturel. Je regrette, mais ça n'existe pas. Je suis aussi naturopathe, puis je peux vous jurer, ce n'est pas parce que j'aime pas les, les, les, les nanotechnologies ou que j'ai un fantasme pour ça, pas du tout. Il n'y euh, a pas de, de C60 dans les produits naturels. Fait que si vous, vous faites dire ça, c'est des bêtises, ne les croyez pas. Le C60, c'est fait euh, en laboratoire. <rire> c'est euh, où ça a été trouvé de façon extrêmement rare euh, dans des débris de météorites. Euh, ça a été, on dit, euh, trouvé dans la Shunjit, mais il n'y a jamais eu de, de, de recherche qui ont corroboré euh, cette, euh, euh, cette trouvaille-là d'un chercheur qui, qui date quand même d'assez longtemps. Ça fait qu'on peut même la mettre en doute. Euh, le C60, c'est un peu comme un diamant. Et euh, malheureusement, ça ne se retrouve pas dans la nature. Par contre, ça se commande. Fait que, et, mais par contre, le C60, ça ne prend pas non plus pur. Euh, ça n'a aucun effet, en fait, si c'est pris pur, parce que ça ne rentrera pas dans les cellules, ça ne sera pas absorbé par le sang. Pour être absorbé par le sang, ça lui prend un corps gras. Et euh, pour être dans un corps gras, ça prend de l'acide hyalurinique, de préférence. Et les recherches qui ont été faites là-dessus en 2016... Euh, il y a un chercheur, là, son nom m'échappe, mais il y, a, il y a un chercheur qui a permis de. de je pourrais peut-être mettre la recherche tout simplement en bas de la vidéo si vous êtes intéressé à en savoir plus, là, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à apprendre sur cette molécule-là. Euh, il y a donné à des rats. Euh, de l'huile de florine qu'on appelle ou de l'huile de C60, en fait c'est de l'huile d'olive brassée pendant deux semaines avec un brasseur magnétique et ça donne euh, un liquide qui est quand même euh, rouge écarlate, là, translucide. Puis il a voulu empoisonner les rats parce qu'on a donné en surdose à ces rats-là et finalement c'est le contraire qui s'est passé. Les rats ont survécu euh, plusieurs années à au test, au point où ils ont fallu qu'ils les condamnent dans un laboratoire parce qu'ils ne pouvaient plus les apporter avec eux et ils n'aboutissaient plus à mourir. Ça fait que c'est tellement des intoxicants. en tout cas pour les rats ça a eu un effet positif. Les recherches manquent toujours au niveau des êtres humains, mais sachant très bien qu'il y a peut-être des intérêts autres à rechercher la guérison chez les gens. Bien, ça expliquerait peut-être pourquoi, euh, à ce niveau-là, ça ralentit. Toutefois, la recherche, quand même, reste active parce que c'est vraiment une molécule complètement extraordinaire à découvrir. Euh, bon, fait que ça fait le tour un peu. Je voulais revenir sur cette vidéo-là que, vidéo que je trouvais importante, c'est-à-dire la vidéo euh, de, de Chris Martinson, que si vous, avez, vous parlez anglais, vous auriez avantage d'aller la voir. Euh, cette vidéo-là, ici... Euh, fois vous le montrer. C'est WhatsApp with this mysterious class que vous pouvez trouver sur Internet. Euh, la chaîne YouTube euh, du Dr Chris Martinson, c'est Peaks Prosperity, qui est une excellente chaîne euh, soit dit en soi-disant passant. qui est très sourcée, c'est ce que j'aime d'ailleurs. Et euh, si ça vous intéresse de faire des recherches supplémentaires sur les informations que je vous ai données, je vous mettrai quelques liens en bas de vidéo. Fait que là-dessus, bonne soirée!